Bien, ben je pense qu'on va commencer. Tout d'abord, merci d'être venu pour cette séance en fin de journée. Alors, on est ici aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on a mis en place chez Econu. Je vais vous présenter la plateforme qui est Cloud Native et Event Drive, tout en microservice sur une infrastructure Amazon. Donc Moi, je suis euh, Xavier Ledune, donc, je suis le CTO de chez Econou et je suis accompagné par euh, Jonathan Bernalès, qui est euh, architecte DevOps euh, chez nous. Euh, Yves, je vais d'abord vous présenter euh, le planning de la présentation. Donc On va vous introduire euh, brièvement euh, ce qui nous a fait euh, aller dans une vers une solution cloud native. Ensuite, on va vous parler en quelques mots de euh, l'agrément CSSF, Ensuite, je vous expliquerai euh, les différentes évolutions de notre infrastructure au cours du temps. Euh, on touchera ensuite un mot sur la performance dans un environnement serverless, et ensuite on parlera de sécurité. Mais avant ça, euh, je vais laisser Jonathan vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Econu. Merci euh, Xavier. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à 16 heures. J'avoue qu'on est un peu surpris d'avoir autant de monde, donc euh, merci et on espère que ça, ça va vous plaire. Donc au niveau de ce qu'on fait chez Kounou, c'est une entreprise qui se spécialise sur la gestion de l'épargne en France. Il faut savoir que jusqu'en 2019, en France, la gestion de l'épargne était assez complexe, si on veut dire ça comme ça. Et il y a une nouvelle loi qui est apparue, la loi Pacte, en 2019, qui est une loi qui a voulu, qui voulu, qui a voulu mettre en place un système pour simplifier la gestion de l'épargne à moyen terme pour les salariés français et à horizon retraite. en Deux compartiments, enfin deux produits principaux. Le plan épargne-entreprise, il y en a certains d'entre vous qui, qui habitent en France, vous allez, voir, vous allez en entendre parler ou vous en entendez déjà parler plus souvent, mais il y a aussi le plan épargne-retraite. Et donc, les fondateurs Ludovic et Guillaume ont vu cette opportunité-là, cette nouvelle réglementation, cette nouvelle loi qui est, qui est rentrée en application en 2019. Et donc, Econu est une société qui a voulu traiter, travailler premièrement avec les entreprises en mettant à disposition de celles-ci des applications web en Angular, des applications web natives euh, pour gérer tout le cycle de vie de l'investissement financier euh, des investissements financiers qu'une entreprise peut avoir euh, pour ses salariés c'est-à-dire entre le moment où un salarié va arriver qu'est-ce qui va se passer lorsque l'entreprise va vouloir faire des versements euh, sur de l'abondement, de la participation à l'intéressement, du partage de bénéfices et ce genre de choses donc euh, la plateforme permet donc d'onboarder ses salariés et de pouvoir faire les versements et avoir une vue centralisée sur la totalité de ces versements et le cycle de vie, finalement, euh, des investissements que l'entreprise fait pour ses salariés. Euh, bien évidemment, il y a un peu de valeur ajoutée qui est apportée aussi avec euh, le reporting euh, qui est fait mensuellement et en temps réel au niveau des, des indicateurs sur comment est ce que l'argent qui est investi euh, bah, va performer sur certains types de fonds, certains types de produits. Et d'un autre côté, et c'est là où Econo va un peu avoir aussi de la valeur ajoutée, en plus de travailler avec les entreprises directement qui vont souscrire à ces produits d'assurance, on va mettre en place à disposition de nos salariés des applications natives mobiles, que ce soit iOS et Android, qui ont pour le premier but de démystifier un peu l'investissement retraite pour l'ensemble des salariés. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, va être beaucoup plus simple de comprendre qu'est-ce que c'est que de l'abondement, qu'est-ce que, qu que, qu que ça va être de la déductibilité d'impôts, ce genre de choses. Euh, et le but, c'est de centraliser, en fait, pas, pas de permettre aux, aux individus de se retrouver avec plusieurs applications. C'est-à-dire, c'est pas parce que je me retrouve au sein d'une entreprise qui utilise un plan d'épargne avec une entreprise A, lorsque je change d'entreprise, je vais me retrouver une application B, et finalement, quand j'ai 65 ans, je pars à la retraite, pardon, 63 ans pour l'instant, euh, que, euh, que je vais me retrouver avec mon argent distribué sur plein d'applications différentes. Donc le but, c'est de centraliser tout ça, et l'ambition finale est de devenir en quelque sorte un marketplace de l'épargne euh, pour les utilisateurs finaux. Quoi. Donc voilà un petit peu la présentation d'Econo. De, et comme Xavier l'a dit, nous sommes une entreprise... 100% cloud natif, c'est-à-dire qu'on détient la, quasi la totalité de notre infrastructure sur l'environnement AWS. Le choix a été fait, évidemment, je ne vais rien vous apprendre, aujourd'hui en 2022 et en 2019, quand l'entreprise a été fondée, le cloud s'est présenté comme une solution permettant hoster de des solutions suffisamment robustes. Donc vous savez très bien, Airbnb, Netflix sont des entreprises qui sont 100% dans le cloud et qui permettent de, de desservir des, des, des, servir, des services pardon, à euh, des millions d'utilisateurs euh, activement. Vous avez aussi Twitter, euh, grands utilisateurs d'Azure Cloud ou euh, LG pour, euh, pour un petit peu de Google Cloud. Quoi. Donc je laisse la parole à Xavier pour nous expliquer euh, quels étaient euh, l'objectif de passer sur du cloud natif. Quoi. Euh, donc en 2019 quand on a pensé à créer la plateforme, euh, on, on a fait une petite étude de marché pour savoir un peu euh, quelles étaient les solutions techniques un peu innovantes qu'on pouvait euh, mettre en place pour répondre euh, aux besoins euh, métiers et euh, vu l'étendue aussi euh, de, la, de, de la complexité du business, euh, on s'est tout de suite tourné vers, euh, vers le serverless. Euh, sur le cloud d'Amazon. Pourquoi le cloud d'Amazon Parce que euh, ça allait nous permettre aussi en tant qu'entité euh, euh, de la place financière euh, de répondre plus facilement à la circulaire cloud vis-à-vis euh, -vis de la CSSF. Donc, la raison première aussi a été de pouvoir aller, au aller rapidement sur le marché. Donc ça nous a permis euh, rapidement de mettre en place euh, une solution pour pouvoir aller pitcher auprès d'investisseurs. Ensuite, euh, ça nous a permis de réduire un peu la complexité technique et surtout au niveau de l'infrastructure, puisque un, un environnement serverless, vous n'avez pas d'infrastructure en tant que telle à gérer. Par contre, ça n'exclut pas qu'il faut que euh, vous ayez un, des, des gens, enfin des développeurs qui ont une certaine approche déjà du DevOps et qui, euh, qui ont euh, une appétence pour euh, la construction d'infrastructures, parce que votre, votre code va être euh, intimement couplé euh, à tous les éléments qui vont définir votre infrastructure. Ensuite. Euh, la dernière raison, ça a été aussi qu'on voulait pouvoir être un peu libre de, de tester les choses et de ne pas spécialement être bridé par un provider qui nous empêcherait de faire des tests sur telle et telle technologie parce que ben, dans son infrastructure, ce n'est pas possible de mettre en place. Euh, et enfin, donc ça il faut aussi le savoir, c'est que les coûts n'étaient pas aussi un sujet pour, pour, pour la société. Donc ça nous a permis de se diriger vers ce genre de solution. Donc là, maintenant, Jonathan va peut-être rapidement vous parler euh, de notre agrément euh, CSSF. Je vais lui laisser la parole. Yes. Donc, euh, nous sommes l'une des premières entités euh, 100% cloud native euh, au Luxembourg, c'est-à-dire que nous n'avons absolument aucun euh, asset informatique de type serveur pour notre infrastructure sur nos locaux. La totalité de notre infrastructure est sur le cloud. Et il faut donc bien évidemment savoir que la CSSF, depuis 2019, euh, autorise ce genre de... Ce genre de pratique et d'ailleurs, ils nous ont bien accompagnés sur, euh, sur l'implémentation de notre infrastructure et la délivrance de notre agrément pour pouvoir exercer en tant qu'entité d'investissement. Donc bien évidemment, vous allez me dire, vous avez des requirements, je vais vous dire, bien évidemment, vous avez raison. Euh, on va en lister quelques-uns, nous en avons choisi. Euh, le premier, c'est l'exit stratégie, c'est-à-dire euh, la, la CSSF nous dit, très bien, vous voulez aller sur AWS, qu'est-ce qui se passe une fois qu'AWS, ou si à un moment AWS n'est plus disponible pour X ou Y Raison, que ce soit géopolitique ou euh, euh, il ferme tout simplement le business du cloud pour X ou Y raisons, voilà, ça nous permet de réfléchir à ok, on migre la totalité de notre infrastructure sur le cloud, mais il faut quand même qu'on réfléchisse à un plan de, de, de backup, un plan de un plan d'exit, un exit stratégique il euh, y a un autre point qui est assez, euh, qui est assez important, euh, c'est le fait d'un point de vue contractuel, c'est qu'on ait le droit d'auditer le provider cloud euh, chez qui on va héberger notre infrastructure. C'est-à-dire que contractuellement, euh, Azure par exemple ou AWS, ils vont mettre à disposition des entités financières euh, un droit d'audit, un droit de regard sur ce qu'ils font. Donc potentiellement, on pourrait en tout cas contractuellement aller euh, leur demander de, de réaliser un audit et ce genre de choses. Il faut savoir que sinon, en général, euh, la plupart de ceux, si on veut voir euh, comment et cerner comment euh, leurs contrôles de sécurité sont mis en place, AWS et Azure mettent à disposition des rapports de type SOC 1, SOC 2 pour, euh, pour ce genre d'éléments. Il y a bien évidemment un risk assessment, on va dans le cloud, c'est pas, euh, pas une infrastructure quelconque, on va avoir des nouveaux risques, on va en réduire certains, euh, on va pas posséder notre infrastructure, on va partager des ressources avec d'autres personnes, donc voilà. C'est un peu du bon sens, mais il est important de faire ce genre d'exercice. Il y a la notion d'activité matérielle, euh, sur laquelle on va pouvoir euh, longuement en discuter euh, si vous avez des questions. Mais voilà, c'était un autre point qui était, euh, qui était assez important. Euh, la protection des données, on outsource toute notre infrastructure. Ce n'est pas pour autant qu'on euh, ne doit pas s'occuper de euh, où, va être nos, où vont être stockées nos données, qui va avoir accès quand et comment est-ce qu'on sait qui a accédé à nos données. Donc tu as ce, ce genre de problématiques qu'il faut toujours garder en tête. Euh, de par notre infrastructure complètement cloud native, la CSSF nous a demandé de mettre en place un auditeur interne avec euh, une certaine seniorité. Il fallait que la position soit intériorisée euh, chez nous, euh, parce que bah, c'était assez, euh, assez nouveau comme approche. Il y a bien évidemment un cloud officer qui est une fonction nécessaire et exigée pour pouvoir exercer euh, sur ce genre d'infrastructure. Et comme Xavier l'a dit, il ne faut pas euh, oublier de s'entourer de personnes euh, de personnes. Euh, euh, Compétente sur le sujet, et donc euh, la CCF nous demande d'entraîner, de, euh, de, de nous assurer qu'on forme régulièrement nos équipes, même si ça, encore une fois, euh, j'ai envie de vous dire, c'est un peu du bon sens. Donc je laisse Xavier rentrer un peu dans le, dans le dur du sujet. Euh, comment est-ce qu'on est, qu est sorti euh, d'un point de vue infrastructure Donc Avant de vous expliquer les différentes évolutions euh, de notre infrastructure, euh, qui parmi vous a déjà entendu parler du serverless ou euh, est déjà, utilise déjà euh, cette technologie Ok, pas mal. Euh, bah donc le serverless en deux mots, c'est euh, ça vous permet de vous focus sur votre sur votre code et ça, ça, ça vous permet de faire abstraction de toute l'infrastructure physique qu'il y a derrière. Donc ça c'est euh, Amazon ou enfin, d'autres cloud providers qui vont gérer pour vous. Et euh, cette infrastructure va vous permettre de réagir euh, à un certain type d'événement. Ça peut être des événements euh, qui sont euh, émis par vous. Ou ça peut être des événements qui sont émis par les services qui sont intégrés dans, dans toute, cette, dans toute ce, cette architecture. Donc nous, quand on a commencé, euh, on a commencé par une architecture, euh, je vais dire monolithe. Euh, donc vous allez dire que c'est un peu bizarre de faire du monolithe sur euh, du serverless, mais pourtant c'est ce qu'on a, ce qu a fait. Euh, on a commencé par une, une seule stack. Donc euh, on, a du, euh, on a de l'infrastructure code donc on avait une seule stack euh, CloudFormation qui permettait de déployer tout l'environnement. Donc, basiquement, ce que ça faisait, c'est qu'on avait un API Gateway euh, avec la sécurité qui était assurée par Amazon Cognito qui euh, transférait toutes les requêtes vers euh, ben, les lambdas qui sont derrière euh, et eux, les lambdas, soit s'appelaient entre elles ou euh, allaient euh, discuter avec le storage. Ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait mis tout le code business à l'intérieur de ce qu'on appelle des layers. Donc des layers, faut voir ça comme une librairie dans laquelle vous pouvez packager votre code et qui est à disposition de vos lambda au moment où elles sont, où elles sont packagées. Très vite, on s'est rendu compte que cette approche n'était pas la bonne parce qu'on euh, a été euh, contraint à certaines bah, limitations bah, de l'API Gateway, notamment euh, au niveau des, du nombre de passes que vous pouvez définir euh, à l'intérieur d'un seul API Gateway. On a eu des limitations au niveau euh, de CloudFormation lui-même puisqu'il euh, y a des sous-stacks dans CloudFormation et ça, il y a un nombre limite aussi euh, par contre. Et enfin, un gros point aussi qu'on euh, qui qu n'avait pas prévu, c'est euh, le code business à l'intérieur du layer. Ça, ce n'est euh, pas une bonne idée non plus, euh, parce que c'est très, très difficile à débugger. En fait, le layer, une fois qu'il est attaché à votre lambda, vous n'y avez pas accès. Euh, si vous ne mettez pas un système de login intelligent à l'intérieur de votre code, euh, vous n'allez rien voir quand, quand ça plante. Donc, euh, la bonne approche, c'est de, de, de remettre le code à l'intérieur des lambdas. Donc, on a un peu réfléchi euh, à une solution pour améliorer ça. Donc là, je, je vous parle avant des avantages et des désavantages. En fait, euh, donc, je vous le disais, l'avantage, c'est qu'on a été vite euh, pour pouvoir euh, je vais dire, poquer nos, de notre, nos applicatifs. Euh, on avait tout qui était couplé, donc euh, c'était plus facile à accéder. Mais les gros désavantages, c'était ben, voilà, un, un déploiement à la fin qui durait entre 45 et 60 minutes. Pour un, pour un système de production, c'est n'est clairement pas euh, l'idéal. Euh, tout était couplé, et euh, ben, voilà, comme je l'ai dit, on avait euh, des limitations euh, par l'infrastructure elle-même. Euh, donc, en réfléchissant un peu, euh, on a commencé à se dire, ok. Comment on va faire pour pouvoir euh, se sortir de ce pas on a, on a eu l'idée de euh, créer des microservices. Euh, donc on a commencé par regarder notre, de, notre, notre business pour pouvoir découper notre infrastructure en domaine fonctionnel. Ça, ça nous a permis euh, très vite de composer des microservices. Ensuite, on a eu une réflexion, donc ça c'est le step 3, euh, sur laquelle je vous expliquerai euh, les différents moyens de communiquer entre les microservices, mais euh, basiquement, ce qu'on s'est dit, c'est ben ok, en... est-ce qu'on part sur de la communication synchrone ou asynchrone On s'est dit, ben on va partir sur de l'asynchrone, synchrone, euh, parce qu'il y a des services chez Amazon, dont EvenBridge, qui permettent de le faire euh, très bien, euh, et que ben, euh, la communication synchrone, c'est pas toujours l'idéal quand un service n'est pas disponible ou ce genre de choses. Ensuite, on s'est focus sur comment est-ce qu'on va déployer tous ces microservices parce qu'on a, on a séparé en fait les, le core business de hein, tout ce qui est CRUD et API. Donc on a mis tout, tous les microservices relatifs euh, aux API donc qui servent d'interaction avec nos applications dans un compte séparé de, du core business. Donc le core métier, ce ne sont que des transactions asynchrones. Euh, qui permettent de faire euh, tous les, euh, les chemins pour euh, investir, désinvestir et euh, aller sur le marché. Et les deux comptes communiquent entre eux par de la synchronisation d'événements. Donc ici, bon là c'est le step 1, le cloud native, bah, ça on en a déjà parlé, ça c'est un, un schéma qui vous montre un peu l'évolution euh, et les différences d'une solution on-premise jusqu'à jusqu du software à ce service. Donc là, vous voyez bien que euh, au fur et à mesure, ben, la couche euh, système euh, est de plus en plus euh, gérée pour vous. Euh, C'est l'intérêt de, ce, de, de, de ce schéma. Donc, quand on a créé nos microservices, on s'est dit OK, est-ce que euh, comment comment on fait Et euh, on a tout, tout de suite voulu mettre une structure en place pour euh, éviter d'avoir chaque personne, chaque développeur, qui crée son propre sa propre structure. Donc ça en est arrivé à ça donc ça a été euh, ça a été plusieurs sur plusieurs itérations donc on s'est dit nos microservices vont être euh, tous donc on a une stack de, de templates dans laquelle on a défini euh, la partie communication donc euh, c'est euh, les enfin une définition des API gateway mais vous avez aussi toutes les règles qui permettent de lissonner euh, des, des, des règles even bridge Ensuite, on est venu mettre euh, entre eux une, une queue donc, euh, afin de pouvoir trotteler nos microservices. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu s'est aperçu au travers du temps. C'est que vous avez des limitations sur le nombre de lambdas qui peuvent s'exécuter en parallèle dans un compte. Et quand vous avez pas mal de microservices qui sont déployés en même temps, dès que vous lancez des événements et qui se mettent tous à popper, si vous avez vos lambdas qui sont attachés directement à Bridge, vous risquez de vite atteindre les limites. Donc C'est-à-dire, ça se traduit dans un environnement Amazon, vous avez euh, une erreur 429, et euh, il faut que vous euh, gériez vous-même le retry. Donc, la deuxi le deuxième intérêt d'avoir une queue, c'est euh, qu'on ne peut y attacher une euh, DLQ. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention également, c'est que ben, vous êtes dans un environnement de cloud, il n'y a rien qui vous garantit que les communications vont se faire correctement. Donc, il y a bien un moment ou un autre où il y aura une micro-coupure sur le réseau dont vous n'avez pas la main, et donc vous avez des erreurs qui vont, qui vont arriver. Et donc là, si vous envoyez des événements qui sont métiers, vous avez intérêt à pouvoir les, les sauver pour pouvoir analyser ce qui s'est passé et peut-être les rejouer si vous êtes capable de les rejouer. Donc ça, c'est l'intérêt d'attacher des DLQ à tous nos systèmes. Donc ça, ce sont des choses qu'on a découvert au fur et à mesure avec la montée en prod et ce genre de choses. Ensuite, dans la partie computing, au début, on s'était attelé à purement des lambda avec euh, des workflows qui étaient définis par euh, ben, une lambda envoie un event euh, dans une queue, une autre le réceptionne, et ainsi de suite. Donc ça, on s'est rendu compte aussi à terme que c'était très difficile à débugger et à suivre le flux euh, métier. Donc on a très vite introduit euh, les step functions. Donc en fait, step function c'est euh, une, une state machine, en fait, qui vous permet de définir des, des, des workflows d'orchestration de vos lambdas. Ce service-là, il est intégré avec plus de 200 services Amazon, donc c'est très utile. Et en gros, vous avez dans la console euh, le schéma de votre workflow, ce qui vous permet de suivre vraiment bien l'évolution de ce qui s'est passé dans votre plateforme. Et en cas de problème, c'est assez, euh, assez confortable de pouvoir se dire bah, « Ok, mon workflow est passé par là, ça a planté ici, il y a certainement dans cette zone-là quelque chose qui se passe mal. » Ensuite, au niveau storage, bah, chacun de nos microservices a son propre storage. Donc euh, on utilise euh, du euh, NoSQL avec euh, DynamoDB. On, a, euh, du, un, on utilise le Quantum Ledger également pour, euh, pour des besoins d'audit. Euh, ensuite on a du Postgres aussi avec euh, Aurora Serverless. Et on a évidemment S3 qui est euh, bah, un des services d'Amazon qui est euh, le plus utilisé. Donc ici... Je vais vous montrer euh, l'échange d'événements entre deux services euh, chez nous. Donc, en gros, vous avez le service 1 qui publie un événement sur, euh, sur l'event bus et vous avez un event consumer qui, dont l'event arrive directement sur la queue. Donc, très vite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était très utile aussi de mettre en place euh, une structure dans, dans vos événements. Pourquoi Parce que ça va vous permettre de mettre du filtre euh, intelligent, entre guillemets pour pouvoir vraiment bien isoler les événements que votre microservice veut écouter. Donc là vous pouvez voir aussi euh, à l'intérieur de nos microservices, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, on a euh, introduit des décorateurs. Donc, euh, on, a, donc on est sur euh, du runtime Node.js, on a le superset TypeScript au-dessus. Donc on a, on, on, pour éviter de, de devoir répéter à chaque fois les mêmes codes au niveau des handlers, des handlers, des lambdas, on a mis différents types d'annotations en place, ce qui permet aux équipes de raccourcir le code et de ne plus se préoccuper de certains aspects. Donc ici vous pouvez voir donc on a un service EventBridge qui publie l'événement, donc ce service va nous permettre ben, directement d'interagir avec, avec l'EventBus et vous avez euh, à côté euh, la, la traduction euh, CloudFormation euh, d'une règle qui permet d'intercepter euh, cet événement. Donc ça c'est ce que j'avais déjà introduit donc c'est un template de code donc euh, vous pouvez voir que euh, ben, pour chaque handler de lambda donc on a des annotations avec des providers qui nous permettent en gros de faire de l'injection de dépendance ici donc c'est à dire que le demi service va être euh, automatiquement injecté dans le dans, dans par le constructeur vous avez des annotations pour euh, la, la documentation d'API aussi quand vous avez euh, quand vous avez quand vous êtes sur les pieds Gateway, ça nous permet de générer du swagger. Et euh, on a également des annotations sur les événements même d'Amazon, ce qui nous permet de sérialiser et désérialiser les événements plus rapidement, et d'avoir euh, du typage dans le code, ce qui est toujours plus clair à lire que euh, du code JavaScript pur. Donc, En même temps qu'on a défini euh, tout ce templating de code, on a mis en place aussi une structure euh, au niveau de nos répertoires. Donc, vous pouvez voir qu'on met les lambdas dans un, dans un répertoire euh, bien spécifique. Ensuite, toute la définition de nos modèles. On a les répositorismes hein, qui servent euh, à attaquer le storage. Donc, euh, C'est une structure de répertoire assez classique qu'on pourrait retrouver dans des applications Spring euh, pour ceux qui, euh, qui font du Java. Euh, vous avez aussi ben, la couche service, c'est ici que vous allez avoir tous vos services avec euh, la, la logique métier. Ce qu'il faut savoir c'est que quand la lambda sera packagée avec WipePack, le code va se retrouver dans la lambda. Donc là c'est quelque chose qui est assez euh, pratique, c'est que quand vous avez un problème en prod ou sur le système de test... Vous pouvez, pour la première investigation, directement vous connecter à la console d'Amazon. Bon, alors En prod, le nombre de gens sont limités par ceux qui ont accès aux consoles. Mais sur les environnements de test, vous pouvez vous connecter et directement aller voir ce qui se passe et changer le code à chaud, recharger votre lambda et voir si ça lui est fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez pratique par rapport à une image Docker ou à ce genre de choses. Donc du même, de la même manière dont on a structuré les répertoires de code à l'intérieur du microservice, on a exactement la même, le même template au niveau de la définition de notre architecture, de notre infrastructure. Pardon. Donc vous commencez toujours par un fichier template, donc ça c'est CloudFormation, enfin, nous on utilise SAM donc, qui vous permet de définir une infrastructure serverless. Donc on a un, tous nos microservices commencent par un fichier template qui lui va permettre de déployer les autres stacks qui sont définis dans les, autres, dans les autres fichiers. Donc vous avez, on a un fichier pour les API, pour tout ce qui est asynchrone, donc là vous voyez à chaque fois les services qui sont associés, et pour le storage. Donc ça, ça nous permet vraiment d'assurer un template commun pour tous les développeurs. Donc quelqu'un chez Econo qui demain veut implémenter un nouveau microservice clone euh, le template et il a tout ce code qui est à disposition avec des exemples pour pouvoir euh, pour pouvoir commencer à développer euh, de manière euh, plus rapide. Donc comme je vous disais ici c'est un exemple euh, c'est pour, pour vous montrer le templating SAM en fait il vous, il vous permet euh, de, de, de, de raccourcir les, les YAML euh, CloudFormation qui peuvent être parfois assez verbeux donc euh, vous, avez, vous devez inclure euh, le, la librairie donc server, euh, Serverless Function et ça vous permet directement par exemple de définir un event de type API. Si vous aviez l'équivalent euh, CloudFormation, ça ferait plus ou moins une cent cinquantaine de lignes, donc euh, c'est quand même assez verbeux CloudFormation, donc euh, assez, ça m'est assez, euh, assez pratique à utiliser. Donc malheureusement toutes les ressources n'ont pas, euh, pas euh, leur pendant euh, SAM. Donc il euh, y a encore certaines ressources comme DynamoDB ici, Ben vous êtes dans du CloudFormation classique. Mais il n'y a pas de souci, euh, tout, est, tout est bien interprété et tout se déploie correctement. Donc ici, ben. Pour finir, vous avez une vue euh, de tous les microservices qu'on a, qu qu a mis en place. Donc, euh, En gros, on est parti d'une stack monolithe où on avait tout euh, redéployé en une seule fois. Euh, on est arrivé à ça, donc une cinquantaine de microservices qui sont indépendants les uns des autres, Donc, qui s'envoient des événements à travers euh, le bus événementiel d'Amazon. Et qu'on peut redéployer de manière indépendante également. C'est-à-dire que ici, s'il y en a un qui commence à, à déconner, euh, on va vite s'en rendre compte parce qu'on a mis du, du monitoring en place et on va pouvoir intervenir sur une partie euh, du enfin, sur le microservice et le redéployer. Aujourd'hui, le redéploiement d'un microservice nous prend euh, environ 3-4 minutes, euh, ce qui est toujours au mieux que les, euh, les 60 minutes qu'on avait pour euh, la grosse tech. Ensuite, donc comme j'ai dit, on a une architecture qui est event-driven. Euh, donc, qu'est-ce que ça signifie C'est que ben, les microservices envoient des événements les uns aux autres. Donc, il y a deux grands types, euh, deux grands procédés quand vous voulez vous échanger des services, des, des, des événements entre services. Donc, on a, vous avez un modèle d'orchestration. Donc, qui lui est plus utilisé à l'intérieur de chacun de nos microservices à travers les step functions. Donc, en gros, on est capable de faire de l'orchestration euh, de, de, de flux métier. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. C'est quand vous avez des microservices qui sont vraiment orientés métier, c'est euh, utiliser de l'orchestration avec step function pour vraiment bien piloter euh, votre flux business. Donc, Ça va vous permettre d'appeler euh, d'autres microservices et de laisser votre step function en attente que le microservice ait fini de calculer. Euh, et la communication entre les microservices, par contre, on est sur un pattern chorégraphie. Donc, le microservice qui a été requis pour un calcul pourra appeler un autre, euh, et un autre, et un autre, donc en s'enchaînant comme ça, sans nécessairement avoir besoin d'orchestration. Et tout est retourné euh, au, premier, euh, au premier microservice qui en a fait la demande. Ce qui va déboucler votre step function et faire évoluer, euh, enfin, et continuer votre flux business. Donc ça, c'est pour vous parler euh, du multi-account. Donc euh, c'est ce qu'on a mis en place. Donc c'est euh, un compte pour euh, tout ce qui est client facing et un compte pour tout ce qui est euh, flux métier. Euh, ça nous a permis également d'isoler complètement la partie euh, core business euh, du monde extérieur. Donc il n'y a aucune API qui tourne sur cet environnement-là. Donc il n'y a aucune donnée qui est exposée vers le monde extérieur. Il n'est accessible que par l'échange d'événements. Et, et ici, donc ça c'est un ancien slide, mais on a un troisième compte pour stocker notre data lake. Pour, pour s'occuper de notre data lake. qui ben, Ça c'est un sujet qu'on a implémenté l'été passé, mais je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet aujourd'hui. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine présentation. Parce que je vais laisser Jonathan vous parler euh, du multi-account euh, yes. plus en détail. Merci. Donc en effet, euh, là, Xavier nous a présenté euh, toute l'infrastructure qu'on a pu monter. Et non seulement euh, on a une cinquantaine de microservices aujourd'hui euh, déployés en production, mais en plus ils sont splittés entre deux comptes. Et euh, ben, en fait, il y a un point qu'on qu pensait important euh, qu'on devait partager, qui est le fait que en fait, le multi-account est vraiment quelque chose qui est préconisé et conseillé, en tout cas par AWS, c'est-à-dire euh, idée id conseil en fait de mettre la totalité euh, de votre infrastructure sur un seul et même compte AWS. Donc, grâce à ça, on peut, euh, grâce à un service euh, qui s'appelle AWS Organisation, on peut gérer la totalité de notre compte. Avec, on a bien évidemment un compte route et on va pouvoir gérer nos comptes d'infrastructure. Donc, sur nos comptes d'infrastructure, on va avoir nos en notre environnement de test, notre environnement de staging, de pré-production et de production. Donc là, on se retrouve avec 50 microservices x 8. Euh, parce qu'on on, on multiplie par quatre l'infrastructure de production et non seulement ça en plus chez Econou, on met à disposition de chaque développeur euh, qui va travailler sur la partie infrastructure et bac son propre compte donc en plus de ça avec ce compte route on va gérer de façon centralisée euh, une vingtaine de comptes développeurs c'est des comptes à travers lesquels les développeurs peuvent absolument faire n'importe quoi Bien évidemment, avec quelques contraintes de sécurité, comme par exemple se désenrôler de l'organisation, ce qui est évident. Mais tout développeur est complètement sensibilisé et responsabilisé sur le coût que ça va engendrer et ce genre de choses. Donc, il faut savoir, par exemple, pour la petite anecdote, qu'on s'est déjà retrouvé, bien évidemment, comme la plupart des entreprises qui font du AWS, avec une facture d'un compte développeur qui frôlait les 4000 4 000 dollars. Euh, ce qui était vraiment euh, super cool par rapport à ça, c'est qu'en prenant contact avec AWS instantanément en leur disant que c'est une erreur, ils nous ont dit pas de soucis, euh, le mois prochain vous êtes recrédité du montant qui a été, euh, qui a été euh, payé euh, euh, en trop, et euh, ça c'est vraiment, euh, vraiment agréable. Donc ça a le pendant qu'on a mis depuis des alertes sur la totalité de nos comptes. Voilà. Donc comme je le disais, AWS Organisation va nous permettre aujourd'hui, enfin AWS nous permet de gérer de façon centralisée le provisionnement et le déprovisionnement de comptes. On peut créer dès qu'il y a un nouveau développeur qui arrive ou dès qu'on doit mettre en place un nouvel environnement ou tout simplement faire un test. On provisionne un compte en quelques clics, il est automatiquement en relais au sein de la société et on peut gérer de façon centralisée avec du single sign-on qui peut se connecter, comment on va se connecter et ce genre de choses. Donc on a une vue globale par rapport à ça. Ce qui est aussi important, ça va être le billing, bien entendu. On veut s'assurer que nos comptes de développeurs, de développeurs ne coûtent pas plus cher que la production, par exemple. Euh, et on peut donc centraliser tout ça sur la stack, sur, sur AWS Organisation et on peut ségréguer le coût par compte si c'est nécessaire. Quoi. Finalement, si besoin d'investigation, et ça c'est très important aussi d'un point de vue réglementaire, mais aussi d'un point de vue bon sens, j'ai envie de dire, c'est le fait d'avoir des accès, les access logs aux différents comptes Centraliser à un même endroit et s'il y a besoin d'investiguer quoi que ce soit on peut on peut avoir accès à la totalité de ces comptes. Donc Xavier, quels ont été les avantages de, de l'infra ben, L'avantage c'est qu'on s'est retrouvé avec euh, ben, des services qui sont euh, bien euh, découplés. Euh, on a pu euh, maintenant accélérer les temps de déploiement. Euh, et euh, ça nous a permis aussi cette approche de pouvoir emborder beaucoup plus facilement euh, nos développeurs dans, euh, dans les cycles de développement et dans nos sprints en fait parce qu'on a pu les concentrer, enfin un nouveau développeur qui arrive peut déjà commencer à se former euh, sur le serverless parce que ça c'est quelque chose il y, y a quand même une, une courbe d'apprentissage qui n'est qui est pas neutre, donc euh, avant de les lancer directement dans le bain comme ça, on ils peuvent télécharger le template et on leur demande de déployer certains services, ils ont des petits exercices à faire, mais ils peuvent très vite prendre en main toute l'infrastructure qui a été mise en place. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont fini ça, ils peuvent tout de suite ben, euh, commencer à travailler sur un microservice en particulier et commencer à ben, apporter de la valeur ajoutée chez, chez Econo. Donc ça c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été vraiment appréciable, C'est euh, l'onboarding des développeurs est beaucoup plus simple sur cette approche. Par contre il y a quand même des challenges, ça il faut quand même euh, le préciser, c'est que ben, là vous voyez on a 50 modules, euh, donc euh, ça nécessite euh, des releases, euh, ça nécessite euh, du, euh, du CI CD euh, assez poussé pour pouvoir euh, maîtriser votre déploiement en production il y a le monitoring aussi qui est euh, qui est quand même euh, pas piqué des verts. donc euh, vous vous retrouvez avec 50 modules et des logs de partout donc il faut que vous trouviez une solution il faut trouver une solution c'est ce qu'on appelle l'observabilité pour vous permettre de tout euh, centraliser de tout interpréter de développer euh, de l'alerting et ensuite c'est un autre un autre sujet c'est euh, ben, tout ce qui est testing hein, parce que ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez euh, mettre du test sur votre code business que vous avez mis dans vos services assez facilement mais par contre quand vous avez besoin de faire un test intégré dans vos environnements déployés il euh, n'y a rien dans le serverless qui vous permet de faire ça donc vous devez monter une solution pour pour vous même c'est ce qu'on a fait chez Econu. Donc on a un outil qui nous permet d'aller injecter des événements sur un microservice lorsqu'il est déployé dans une PR, dans une pull request, et de faire tourner des tests pour s'assurer que le microservice tourne bien. Le même procédé est applicable une fois qu'il est redéployé sur un environnement de test où on peut refaire, lancer des événements pour lancer une intégration complète de tous les services entre eux pour voir s'ils sont bien intégrés. Dans les challenges également, ça je, on, il n'est pas mis ici, mais euh, il y a la maîtrise de vos événements. Donc, euh, c'est-à-dire, il va falloir que vous montiez euh, du contrôle pour pouvoir dire, ben moi, euh, je vous avez besoin d'un catalogue d'événements. Donc, c'est-à-dire, moi, je consomme tel événement et j'en publie, et je publie celui-ci. Si jamais vous faites des changements dans les événements, il va falloir très vite pouvoir vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé, parce que potentiellement, ben, il va y avoir un problème quand vous allez intégrer. Donc, je peux parler des listen Learn, bien que euh, tout ce qu'on explique ici, ce sont euh, des choses que nous avons appris au fil, au fil du temps. Donc, s'il euh, y a vraiment quelque chose qu'il faut éviter, c'est le do it all lambdas. Donc, c'est comme euh, je vous disais, c'est mettre tout le code dans une seule lambda. C'est pas, euh, c'est pas, pas spécialement une bonne idée parce que vous allez vous retrouver avec une lambda qui fait. Euh, 500 lignes de code et euh, c'est pas très, enfin, euh, c'est pas bien d'un point de vue maintenance. Pour vous y retrouver, ça va être très compliqué. Donc, il faut plutôt privilégier euh, du code euh, compact et euh, limiter le code à l'intérieur de vos lambda. Ensuite, une chose qu'on a appris aussi, c'est qu'il faut pas avoir peur de casser les choses et de recommencer. Euh, c'est un. Euh c'est de la, la, la leçon continue. Donc euh, quand ça, faire des erreurs, ça arrive. Euh, il ne faut pas avoir peur de, de recommencer pour arriver euh, au meilleur résultat. Et ensuite, ça c'est quelque chose à laquelle je fais très attention. C'est euh, il faut truster, enfin il faut faire confiance aux gens. Euh, qui travaillent avec vous. Donc, c'est-à-dire, il faut les laisser euh, expérimenter les choses. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des comptes développeurs pour tous nos développeurs. C'est pour leur permettre de tester les choses, euh, d'appréhender la technologie. Et ça, c'est quelque chose, il faut, faut vraiment leur faire confiance parce que euh, c'est eux la valeur ajoutée de, de, de la société. Donc, maintenant, Jonathan va vous parler de la performance dans ce genre d'environnement. Bon, on va faire ça en 13 minutes, euh, performance et sécurité. Comme Xavier l'a dit, nous sommes sur une plateforme complètement serverless, donc on ne gère pas des serveurs, on ne gère pas des conteneurs, on ne gère pas des VM. Donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on s'assure que notre environnement soit performant, c'est-à-dire entre le moment où un client va cliquer sur un bouton, comment je m'assure que la réponse, le temps de réponse de mon API soit inférieur à une seconde par exemple, ou deux secondes. Quoi. Donc le premier concept, euh, enfin c'est les concepts de... Euh, de scale-up, c'est-à-dire euh, acheter des serveurs plus gros ou de scale horizontal, c'est-à-dire acheter plus de serveurs ou provisionner plus d'instances euh, disparaît complètement. Et euh, ce qui est intéressant d'un point de vue euh, billing, c'est que sur le serverless, c'est euh, un coût pratiquement <rire> purement variable, on est facturé exclusivement par ce que l'on va utiliser, Donc, par exemple le nombre de requêtes, le temps d'exécution de nos fonctions et ce genre d'éléments. Donc, comme Xavier l'a dit au tout début, euh, il ne faut pas se dire que parce qu'on va sur une infrastructure serverless ou une infrastructure cloud, ça va nous coûter moins cher qu'une infrastructure on-prem. En tout cas, il ne faut pas que ce soit le driver de, du choix euh, de, de provider. Donc voilà, là on voit un premier schéma qui peut montrer... donc comment le coût va augmenter ou diminuer en fonction de la charge. Mais ce qui est intéressant du serveur c'est que la finesse du coût, en fait, il est vraiment au niveau de la requête, c'est-à-dire que si un mois on a 2000 requêtes et qu'un autre mois on en a 1997, et il y aura quand même une différence financière pour ça. Et surtout ce qui est intéressant d'un point de vue environnemental, en utilisant des services comme AWS, c'est qu'on utilise, utilise uniquement les ressources lorsque l'on en a besoin. Donc voilà. Donc si on veut parler de performance, est -ce va, comment est-ce qu'on fait si on n'a pas ces serveurs, si on peut pas augmenter la quantité de nos serveurs ou les configurer pour améliorer notre bah, notre performance. Quoi. Donc il y a trois points euh, principaux. Le premier c'est les access patterns. Xavier en a un peu parlé. C'est réfléchir à comment vos utilisateurs ou comment, on, enfin, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est comment nos utilisateurs vont utiliser euh, notre produit. C'est-à-dire qu'en fonction du type euh, étant donné qu'on est facturé par euh, le, le nombre de requêtes ou le temps d'exécution, ben, potentiellement on va décider d'utiliser du NoSQL au lieu d'une base de, de données relationnelle classique. Et on remarque que si on se trompe, par exemple, si on, si on, si on, si, si on conçoit de façon euh, incorrecte notre table DynamoDB, on ne va pas réussir à query simplement un seul record de la table, on va devoir faire un scan de toute la table, et au lieu de voir un record, on va, on va s'en retrouver avec des centaines ou des milliers, et on, est donc, on, peut, on perd de la performance et on est facturé pour rien entre, entre quelques, en quelque sorte. L'interaction des produits, il faut savoir donc qu'AWS euh, fournit des centaines de services, on met à disposition des centaines de services pour tous, un grand travail qu'on fait, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'AWS a mis en place ce service euh, Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tel service est quasiment identique à celui-ci Quelle est la différence Pourquoi est-ce qu'ils ont fait deux services différents Donc c'est ça qui va permettre bah, de ne pas se retrouver avec un monolithe microservice et une API avec euh, trop de routes parce que, bah, en fait, ce n'est pas, pas vraiment fait pour ça. Il y a un autre point qui est le provisionnement de ressources. Euh, lorsque vous utilisez un service comme Lambda, bien évidemment, on abstrait toute la partie serveur, euh, etc. Mais... En réalité, ça tourne derrière euh, sur, des, sur des vrais serveurs et on a ce qu'on appelle le cold start. Donc il faut savoir qu'une lambda, s'il n'est pas appelé euh, pendant très longtemps, ben, elle va avoir une période de cold start où la lambda va devoir euh, euh, démarrer. Et donc, euh, en fait, on, on peut réussir à perdre, dans le cas de call API, euh, ben, parfois une, deux, trois secondes. Et on avait euh, des calls API qui mettaient quatre euh, ou cinq secondes avec ce cold start. Donc en fait, une des solutions euh, pour pallier à ce problème, c'est de provisionner les ressources, c'est-à-dire de mettre toujours une lambda à chaud. Pour s'assurer que lors des exécutions qui vont suivre, bah la lambda, il n'y ait pas de call start par rapport à ça. Et donc on se retrouve d'avoir un coût purement variable, avoir un coût fixe de base avec la lambda qui est toujours provisionnée, plus le coût variable, bien évidemment, on est facturé pour tant d'exécutions de chaque lambda qui est invoqué. Après, il faut savoir que dans le cas spécifique des lambdas, c'est complètement négligeable. À partir du moment où il y a du trafic, le provisionnement de lambda, déjà, il peut sauter, parce que les lambdas elles sont souvent à chaud. Euh, et deuxièmement, c'est euh, négligeable, hein. provisionner une lambda, c'est une dizaine d'euros par mois. Et il y a aussi, finalement, de l'optimisation de coûts qui peut être faite sur certains services, donc pour les lambdas, par exemple, on peut gérer euh, la quantité de RAM affectée par fonction lambda, donc par exemple, une lambda, elle va démarrer à 128 mégas euh, par défaut, et on peut lui dire, bah, moi je veux que, que 10 fois plus de, de RAM, c'est-à-dire 1,5 giga de RAM, elle va s'exécuter en moins de temps, et on remarque en fait que, bah, vu que le, euh, le temps d'exécution est quasiment divisé par 10, même si le prix euh, par milliseconde, il est lui multiplié par 10, mais pour l'utilisateur final, bah, on a un temps divisé par 10, mais au niveau, de, au niveau du coût, pour nous, euh, on se retrouve euh, à la même chose. Et là, vous avez des repositories euh, publics euh, euh, extrêmement intéressants. Euh, donc là, on a utilisé par exemple le AWS Lambda Power Tuning, pour ben, optimiser et fine-tuner nos, nos lambdas. Voilà, donc si vous voulez jouer avec ça, le repository open source. Je vais euh, parler euh, en 5 minutes de la partie sécurité sur le, sur le serverless. AWS parle beaucoup de ça, qui est le modèle de responsabilité partagée, le shared responsibility model, et là en particulier le shared security model. Il y a deux éléments qui mettent bien en avant, c'est qu'il y en a un qui est la sécurité du cloud et l'autre qui est la sécurité de ce qu'il y a dans le cloud. C'est pas parce qu'on est dans le cloud euh, qu'on n'a plus d'aucune considération de sécurité à avoir, donc très simplement AWS s'assure que leurs data centers sont sécurisés, que pas n'importe qui peut se connecter, euh, pas n'importe quel employé peut télécharger des données, ce genre de choses. Sur cette partie là, eux ils vont couvrir la totalité. Et plus on va se rapprocher du software as a service, moins on a de considérations euh, de, de sécurité de bas niveau, en quelque sorte. On n'a pas à gérer euh, le patching des systèmes d'exploitation, le patching du middleware, le runtime et ce, tous ces éléments-là. Et en fait, c'est pour ça donc vous avait présenté ce schéma qui s'applique aussi à la sécurité, et c'est pour ça que chez Econo, on utilise exclusivement des produits PASS et des produits SaaS ce qui nous permet vraiment de ne pas avoir à mettre en place toute une équipe qui va faire de la veille, du monitoring, euh, à mettre en place du patching, une politique de patching, etc. Et ça c'est un travail à avoir, à expliquer, euh, et la CSSF s'est montrée intéressée et nous a bien accompagnés sur ce, ce projet-là, puisque les questions de comment est-ce que vous patchez vos serveurs, ben, on n'a pas de serveur, euh, ça, ça laisse parfois un peu, un peu perplexe. Xavier avait un petit peu introduit le sujet, l'observabilité et le login. On a une cinquantaine de microservices, chaque microservice a une dizaine, une quinzaine de lambda. ça va dépendre du microservice. En gros, on se retrouve déjà, bon, au moment où on avait fait les slides, on était à 200, mais on frôle bientôt les 300. Euh, on a 200 sources de logs euh, complètement indépendantes les unes des autres. Cha chaque lambda va euh, émettre ses propres logs. On a donc des lambdas, on a des bases de données, on a des API Gateway. Et c'est euh, est un vrai challenge, comme aviez le disait, de, de, de centraliser tout ça. Pour ça, nous, nous avons mis en place une, euh, un mécanisme qui permet de détecter sur notre compte automatiquement la création d'une nouvelle ressource qui va générer des logs, comme par exemple une lambda. Une fois que cette lambda va être créée, elle va émettre un événement en interne qui va nous permettre de, de, de le cacher et de créer ce qu'on appelle un subscription filter pour que les logs de cette lambda arrivent vers notre euh, Elasticsearch qui va centraliser tout ça. Si vous êtes intéressé sur, ce genre, euh, sur ce, ce genre de problématique, nous avons fait un article euh, qui détaille un petit peu comment on a mis, euh, on a mis ça en place. Et aujourd'hui, on peut enfin dire qu'on se retrouve avec un, avec un dashboard centralisant la totalité de nos logs, et ça nous permet de monitorer la performance de nos lambdas, détecter la lambda qui dévie, et dans un futur, nous permettrait éventuellement de faire de l'analyse comportementale, ou tout ce, genre de, tout ce genre de choses. Bon, il me reste 4 minutes, on va, on va essayer de faire, faire avec... Euh l'approche, On parle beaucoup de shift left en sécurité, c'est-à-dire euh, nous assurer que la sécurité ou les problématiques de sécurité n'arrivent pas en fin du cycle de développement. On veut s'assurer que ça arrive au plus tôt, donc c'est pour ça qu'on dit shift left, dès le début euh, des, des développements. Et ça c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à de la technique, comme l'infrastructure code, comme Xavier l'a dit, je vais le détailler très très rapidement mais aussi des processus de déploiement et de build complètement automatique. Il faut savoir que chez Econu, une mise en prod, ça arrive toutes les deux semaines, et c'est un processus qui est complètement automatique avec la CI, avec le Continuous Deployment en l'occurrence. Donc par exemple, à quoi est-ce que ça ressemble quand on parle de Shift-Left Il y a un point que je n'ai pas, pas mentionné, qui est le fait que, euh, c'est surtout, surtout culturel, hein. c'est euh, les développeurs eux-mêmes qui définissent le code métier mais aussi qui définissent l'infrastructure sur laquelle leur code va, va, va, être, euh, va tourner. Quoi. Et euh, donc, euh, on se retrouve avec. Euh, on peut mettre en place des contrôles de détection, bloquant le déploiement de tout stack. Par exemple, si on met une API dans laquelle on n'a pas d'authorizer, ben on ne permet pas ce genre de déploiement parce qu'on veut que la totalité de nos API soit contrôlée par Cognito. On peut configurer euh, le format des logs. Et on a aussi euh, des éléments de détection et de remédiation automatique par exemple, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un déploie le fameux bucket S3 public avec des données clients ben voilà, On ne veut pas que ça arrive, même si c'est un compte de développement, ben c'est complètement public. Quoi. Donc on, on bloque tout ce genre de choses avec de la CI, un processus automatique, qui permet, de, euh, de, donc ça permet à un développeur de définir son infrastructure, de faire une pull request, c'est-à-dire de demander de la validation de deux paires distincts, et seulement si ces deux paires distincts valident, ça va arriver sur notre environnement de test et lors, de, lors du démarrage d'une release, on fait déplacer ce code de façon automatique sur staging, puis pré-production, puis la production, finalement. Donc voilà, vraiment le dernier point par rapport à ça, c'est le fait que la sécurité, c'est vraiment une responsabilité partagée. Et ça, c'est un truc que Xavier et d'autres membres de l'équipe ont réussi à instaurer chez Econou. Tout le monde est concerné pour ça et ça nous arrive régulièrement d'avoir des développeurs qui nous proposent des nouvelles façons de mettre en place des choses. Et ils prennent déjà en considération les problématiques de sécurité. Donc, et ça c'est que possible grâce à l'infrastructure ASCODE on n'a pas une équipe production qui va déployer ou mettre en production ou une équipe système qui elle va configurer les serveurs ça c'est les développeurs qui, qui vont le faire le dernier mot est euh, pour Xavier oui ben. donc pour terminer ben, derrière euh, tout ce projet euh, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que deux personnes euh, donc il euh, y a tous les développeurs d'Econu et le, tous les membres d'Econu euh, qui sont là donc euh, J'en profite pour leur dire merci. Et euh, voilà, c'est le talk qui est fini. Euh, si vous avez des questions, euh, nous, sommes, euh, nous sommes disponibles. Merci. Merci. merci. Oui Est-ce que vous utilisez aussi euh, du cloud pour euh, les machines de développeurs Est-ce qu quelque chose est que vous utilisez, je ne sais pas, euh, le lieu de prémisse du Google Alertor euh, oui, tous nos développeurs sont sur Mac et euh, on, a, on utilise Office 365 euh, avec euh, iTunes pour gérer le parc, euh, de, le parc des, des, des PC, enfin des, des Macs, euh, ce qui nous permet euh, de, de contrôler qu'ils ont euh, les mises à jour qui se font euh, correctement, mais aussi de pouvoir verrouiller... Euh, ben, les ports USB, ce genre de choses, parce que ben, forcément, comme on a une identité régulée maintenant, il y a certaines règles à respecter, et euh, donc ça, ça en fait partie. Il euh, y avait donc, un voilà. test qui avait été fait avec Cloud9 euh, Oui, on avait, essayé, on, a, on avait essayé au début du projet d'utiliser Cloud9, euh, qui est un environnement de développement euh, dans le cloud, euh, mais on a, vite, euh, on a vite à abandonner, parce que c'est assez compliqué à prendre en main, et euh, c'était pas c'était pas très très utile enfin, ça permet permettait pas aux développeurs d'être assez libres dans leur dans leur dans leur développement. Alors, oui. Moi bon, moi je dirais que euh entre, enfin, en fait ça dépend, enfin, vous avez le code de la lambda en tant que tel, pour moi c'est juste un handler qui doit peut-être avoir un peu de logique à l'intérieur mais qui doit vraiment appeler vos couches de service. Pour moi les, à l'intérieur ça ne doit pas faire plus d'une cinquantaine de lignes pour, pour que ce soit compréhensible, après vous pouvez toujours avec les techniques de programmation dispatcher votre code, enfin, splitter votre code en plusieurs sous-fonctions mais euh, il ne faut, ouais, faut, faut pas avoir, moi je pense, plus d'une centaine de lignes de code maximum dans, dans, dans une lambda, euh, sinon ça va devenir compliqué à gérer. Euh, oui Euh, pour le moment, on déploie tout euh, en Irlande, donc euh, on n'a pas, eu, euh, pas eu de latence euh, sur, oui. sur les data centers, puisque c'est dans les régions Irlandes oui. d'Amazon. Euh. C'est complètement abstrait pour nous, même oui. si on est sur une même région, on sait que cette même région elle est euh, déployée sur trois data centers distincts, mais pour le coup, euh, c'est complètement abstrait euh, pour nous. Je vais d'abord ici devant, et puis... Euh, <rire> Oui. En cas de problème géopolitique, comment est-ce que vous stratégie Là on a déjà, ça c'est quelque chose qu'on a réfléchi, on s'est donné, euh, donné trois ans pour, pour y arriver. Euh, ben là, évidemment, on sera contraint de ressortir sur une solution Steve Cube. Euh, avec, ben, on a fait un map, un mapping de chaque service d'Amazon le correspondant dans un environnement cube. Euh, évidemment ça c'est quelque chose d'assez euh, costaud à mettre en place donc c'est pour ça qu'on s'est laissé euh, trois ans pour, euh, pour mmh. le mettre en place. Mmh. Contractuellement AWS ne peut pas nous euh, clôturer le service, le service sous moins de trois ans. Oui. Mmh. Oui. Quels sont les principaux arguments en faveur d'AWS par rapport à ça, c'est un choix personnel, mais je trouvais qu'ils euh, étaient un peu plus matures euh, dans, dans tout ce qui était serverless. Euh, je pense, considère que Azure est beaucoup plus mature, par exemple, dans les solutions en cube euh, que, que Amazon. Euh, et euh, bah, tout l'écosystème, il, euh, il est vraiment bien intégré. Donc, euh, c'est ça qui m'a fait choisir, euh, qui m'a fait choisir Amazon. Et aussi, bon, ça après, c'est pas vraiment euh, par rapport à Azure euh, discriminant, mais euh, Amazon et Azure font partie des deux cloud providers euh, qui, euh, qui sont euh, privilégiés par, euh, par la, la CSSF. Oui euh, Ça nous a pris. Euh entre, je vais dire, ça nous a pris entre six mois et un an avant de pouvoir obtenir le feu vert de, de, de la CSSF. Les contraintes, c'est essentiellement le temps. Hein. Euh, voilà, vous, vous soumettez votre dossier, puis euh, ça doit être ça doit être vu. Il y a, il y a différents services de la, de la CSSF qui doivent, euh, qui doivent analyser euh, ce que, votre réponse, et puis les questions reviennent, et donc c'est euh, essentiellement ça qui prend du temps. Oui. Oui. Oui. Euh, ici, les données euh, sont euh, en Europe, euh, donc elles sont euh, en Irlande, et euh, donc pour ça, euh, Amazon vous fournit euh, tout, les, euh, tout ce qu'il faut d'un point de vue RGPD, donc vous pouvez euh, avoir un DPA euh, avec eux. Euh, pour vous assurer en fait, que les données restent bien euh, en Europe et ne sont pas euh, transmises aux États-Unis. Une dernière question et on clôture aussi du fait Oui Vous avez bien compris les avantages du Est-ce que vous avez des différents services Oui, en fait, l'avantage, c'est que, ben, un, ça nous a permis de protéger les données vraiment sensibles dans un compte qui n'est pas exposé par API. Euh, et ça nous a permis aussi de pouvoir, euh, je vous ai expliqué que quand vous avez trop de lambda qui tournent en parallèle dans un, dans un compte, vous allez vite être euh, rejeté. Donc ça nous a permis également de mettre la partie API euh, dans un compte séparé, ce qui va permettre de ne pas venir polluer, euh, entre guillemets, euh, le core business. Donc C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de trop d'exécution de lambda sur vos, sur vos calls API, si vous avez, vous avez implémenté une bonne logique au niveau de votre front, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours faire des retries, mais au moins vous n'impactez pas en fait le code métier derrière et vous êtes sûr que vous avez toujours les ressources nécessaires derrière pour pouvoir assurer votre flux business. Donc, euh, merci. À ben à voilà, merci. Merci à tous d'être venus.